Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Abonne abonne et clique sur la cloche, tu n'en rateras plus aucune. Au mieux, lâche un commentaire ou un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour mon référencement. Et si tu as entendu, fonce sur Tipeee. Les liens sont dans ma description. A plus et merci. C'est Guillaume, enchanté J'ai 38 ans, je suis musicien et guitariste professionnel. Et effectivement, à plus large échelle, je suis compositeur et ingénieur du son. Euh, à mes 15 ans, on m'a offert ma première guitare. Et assez rapidement, j'ai vite compris qu'à force de travail, bah, j'arrivais à, à rejouer et à exécuter un peu n'importe quel morceau, peu importe le style. Mais au demeurant, il restait une espèce d'obstacle comme ça un Everest qui me paraissait complètement insurmontable. C'est la composition. Ce truc un peu mystérieux et punchy que vous envoie un artiste en, en plein visage avec tout son talent, sa créativité, sa vulnérabilité. Et je me suis posé plein de questions. Pourquoi il a se phrasé pourquoi il utilise ces notes Pourquoi rythmiquement cette mélodie Comment il dégage cette couleur Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est un complet hasard et, et oui, à force de recherche, il ben n'y a pas un guide pour les nuls pour vous dire comment faire. Et puis, à une école peut décemment pas vous délivrer un diplôme en vous donnant l'autorisation de mettre en libellé que vous êtes compositeur. On est nos pires juges. Du coup, bah, je me suis jeté à l'eau, et c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté très tôt parce que j'avais compris que le temps jouait pour moi de pouvoir faire mes preuves et de me rendre vulnérable, et plus le temps passait, et plus je savais que mes premières productions vaudraient ce qu'elles vaudraient, mais qu'à force, j'arriverai à maîtriser ma créativité et comprendre toutes ces choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots. Et effectivement, la musique, c'est ça. On ne peut pas mettre de mots. Et avec des notes, bah, on vous fait vibrer, on vous fait planer, on vous transporte. Et du coup, bah, aujourd'hui, ça fait 22 ans que je fais ça. J'ai collaboré avec bon nombre de musiciens. J'ai fait un paquet de concerts, que ce soit sur Paris, lîle de france ou même la France. J'ai fait une tournée française et j'ai appris de nos différences à force de rencontrer les gens. Et, et c'est ce que j'essaye de vous transmettre au travers de cette chaîne que j'ai mis en place. Allez, on se bouge, c'est pas de chi. Boum Et c'est ça la magie du montage, c'est cool. Et oui, j'ai pu me changer. Regardez-moi ce décor, ça défonce. Bon, le soleil est un peu caché, mais c'est pas grave. Et un nouveau micro parce qu'il y a du vent, et au moins la prise son sera parfaite. Et oui, je suis labellisé, mon corps appartient au label Parisian Spirit. Où en étais-je euh, 16 albums, 22 ans de travail effectivement, l'idée pour moi c'était aussi de me dire euh, bah, si je garde les œillères et euh, que je ne vais pas à l'écoute de ce qui est d'actualité moderne, ce que les gens ont envie d'écouter, je passe à côté de mon envie de vivre de la musique mais surtout peaufiner mon art. Et effectivement, je fais du métal, gent death, mais aussi hard rock, rock, pop, électro, trip-hop, dubstep, minimal, chill, techno. Euh, je fais de la deep house, donc euh, paradigme, qui est labellisé par Parisian Spirit, mais également de la trappe. Et euh, effectivement, bah, plus j'en apprenais de ces codes, plus je pouvais m'approprier tous ces styles et pouvoir les détourner un peu à ma sauce et travailler ma griffe un peu euh, à moi. Et donc faire valoir mon authenticité. Et à mes 29 ans, j'ai fait un fonds avec une reconversion professionnelle et un dossier gros comme ça. Et du du coup, bah, j'ai fait une grande école sur Paris et j'en ai appris davantage sur ce langage théorique, mais aussi la section rythmique, le jazz manouche, mais également la MAO, la musique assistée par ordinateur. C'était tout à fait un pan. Qui me correspondait et qui m'attirait beaucoup parce qu'il me permettait d'enrichir tout mon apprentissage sur l'enregistrement et travailler ma griffe artistique quant au produit que je vais faire écouter aux gens. Et si effectivement bah, vous ne le faites pas vous-même, parce que bah, ça peut prendre du temps et vous pouvez ne pas en avoir envie, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et moi qui avais envie d'en vivre, effectivement, plus j'en économisais, c'était un saut un peu sans filet, plus je me donnais de plus en plus de moyens d'y parvenir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je faisais également des DJ sets en sortant de l'école où ça me permettait de mettre en pratique l'ensemble de, de tout ça, de cet apprentissage et, euh, et du coup bah, ce que j'aimais bien c'était pouvoir le faire en complet impro, sinon vous avez plus l'air d'un Spotify que de venir répondre aux attentes et les gens ont envie de danser et de vibrer donc j'avais une section grande comme ça mais du coup ça me permettait de pouvoir répondre à quelqu'un qui venait me voir en me disant je veux ça et ben bah, je lui fais écouter et au moins il se fait plaisir et c'est pour ça qu'il est venu à une soirée mais derrière j'ai aussi monté un studio d'enregistrement où je faisais des répétitions, je donnais des cours et je planifiais l'ensemble de tout ça mais je faisais également des enregistrements, donc du mix le mastering pour pouvoir filer un album CD à un groupe qui en avait envie et mais surtout d'apprendre de ses différences et de pouvoir aller beaucoup plus loin dans cet apprentissage et cette quête pour moi de la composition. Allez, on se rebouge, c'est reparti Et bim Du coup, pourquoi est-ce que je vous présente tout ça Effectivement, j'ai bien l'intention de monter une chaîne YouTube. Vous avez bien compris que j'avais beaucoup de matière et l'idée pour moi, c'est de la mettre à profit et de pouvoir partager. Le bonheur ne vaut que partager, assez simplement. Je le vois en huit points différents. Le premier, c'est donc de partager l'ensemble de mes titres. Euh, J'ai donc écrit 16 albums, ça fait entre 90 et 120 titres. Je vais les mettre à fréquence d'une par semaine. Non seulement ça flatte l'algorithme YouTube, mais effectivement ça permet d'alimenter bah, tout ça et d'avoir une vraie fréquentation. C'est un peu l'idée première. Le deuxième point, c'est donc de créer et de mettre en lumière le sound design. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique et la vidéo, bah, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je vois ça en trois process différents. Je fais du motion design moi-même, c'est-à-dire que j'ai appris d'After Effects et de toute cette technique-là. Et du coup, bah, je fais mes propres vidéos motion design entre 20 secondes et une minute et je fais mes petits sons derrière. Le deuxième point, c'est de l'art abstrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les applications, vous pouvez filmer votre quotidien et transformer tout ça, ou des audio react. Et du coup, bah, je fais mes sons par derrière et ça permet d'animer un petit peu. Et le troisième point, c'est mes voyages. Je prends mes vidéos en voyage comme vous, et, comme vous assez simplement. Et l'idée, c'est de faire mes propres montages, d'avoir un truc un peu punchy qui fonctionne bien et qui est plutôt dynamique, et de pouvoir mettre du son derrière. Donc je vais voir les chutes du Niagara, je vais en Laponie ou je vais à l'autre bout du monde, Bref, bah, du coup je fais comme ça, ça permet d'alimenter également la chaîne. Le troisième point euh, de ce que je projette de faire, c'est effectivement des sets live. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 20 minutes, bah, j'arrive assez aisément à créer quelque chose de plutôt planant. Vous avez besoin de vous inspirer, vous allez travailler chez vous derrière votre Mac, vous mettez play, vous n'avez pas envie d'entendre un truc machin, ça vous inspire. L'idée, c'est de faire quelque chose d'instrumental. Donc, ou électro, électro jazz, deep, etc., chill, ou même trap, effectivement. Et l'idée pour moi, c'est de faire ça sur une plage de 20 minutes pour ne pas passer trop de temps à composer là-dessus. Le quatrième point, c'est des DJ sets je vais dépenser 4 titres par 4 titres. C'est-à-dire qu'en fonction des styles, je vais ressortir comme ça vis-à-vis euh, -vis de mon expérience sur les DJ sets, des titres que vous et moi connaissons très bien, qui étaient d'actualité ou qui sont aujourd'hui d'actualité, et euh, les mixer ensemble. C'est-à-dire qu'on bah, a toujours la surprise de dire « Tiens, c'est marrant, tel plan va avec tel plan ». Et les deux mis en même temps, ça défonce. Et l'idée, c'est d'avoir aussi une régularité dans ce genre d'exercice. Le cinquième point, c'est de proposer des banques de sons euh, relativement, bah, complètement gratuites, à L'idée, c'est de juste me créditer, donc vous pourrez les récupérer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui fonctionnent comme ça, qui vous vendent des sons pour des vidéos ou quoi que ce soit, mais ça correspond pas à vos attentes, ça répond pas à votre besoin, puis ça coûte de l'argent. Le sixième point, c'est également de faire des cams comme ça, en mode un peu coaching, c'est-à-dire que la force de mon expérience et de tout ce temps qui est passé, c'est que j'ai appris à mettre des mots et formuler les choses. Et bah, il n'y a pas un guide pour les nuls, comme je le disais au début de cette vidéo, mais effectivement, des fois, ça fait écho de pouvoir partager et de pouvoir s'approprier une idée et de la mettre à profit assez rapidement. Donc également des présentations de tutoriels, de matériel, comme ce micro ou la caméra ou le système sans fil, mais aussi des logiciels. Du coup, si je trouve des partenariats, effectivement, comme Parisian Spirit pour pouvoir mettre en avant des produits, tant mieux. Et euh, l'un des derniers points, c'est de pouvoir proposer au label de faire des enregistrements un peu in real time des soirées qu'on met en place. C'est-à-dire que l'idée pour moi c'est de pouvoir y aller comme ça avec un micro et euh, une caméra en frontal parce que bah oui il fait sombre, on voit pas sinon c'est chiant. Et du coup c'est de pouvoir mettre ça en lumière et d'aller beaucoup plus loin dans la démarche, c'est-à-dire d'avoir une avis d'ambiance, les lieux et promouvoir les artistes dans le cadre d'interview. Mais tout le monde en profite, c'est-à-dire que le lieu va avoir une augmentation de sa fréquentation, mais également le label de visibilité et les artistes qui sont là pour pouvoir toucher tout le monde et augmenter les fréquentations des soirées. Allez, on continue, on rentre au chaud. De retour, beaucoup d'infos, effectivement. J'ai créé un WordPress sur lequel je vais mettre l'ensemble de ma matière première qui m'a servi à créer tout ce contenu vidéo, mais également mes fichiers exécutables. Pourquoi accélérer ces temps de latence de compréhension et donc optimiser vos temps de créativité et pas passer à côté de l'inspiration. C'est primordial. Mais surtout pour constater et pouvoir les régénérer de votre côté, les automations quant au son sur un plugin, un master, etc. Mais également les transitions quant aux vidéos. Deuxième point, j'ai créé un compte Tipeee. Alors là je vous fais pas un ça, vous savez tous très bien comment ça fonctionne. Effectivement, si le cœur vous en dit, faites-vous plaisir. Bien sûr ça m'aide à proposer sans cesse un contenu plus abouti. Et pour conclure... Mais soyez curieux, soyez créatif et inventif. Si moi j'y arrive, je suis pas un extraterrestre. Vous pouvez tous y arriver, c'est évident. Donc apprendre à apprendre, c'est très important, c'est une vraie preuve d'humilité. Allez donc au-devant des autres pour apprendre de nos différences et pouvoir vous en inspirer et surtout faire votre touch à vous. C'est primordial, vous êtes unique. Du coup, prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'est très important. À très bientôt, tchèque